Bonjour à tous, euh, bienvenue euh, donc à nou notre nouveau live euh, au centre, euh, au campus de formation des métiers de l'artisanat de Rives-Altes. Euh, nous allons vous présenter aujourd'hui euh, l'ouverture de la section sport, études et métiers. Donc, je vous présente Jean-Roch nousière bonjour Laurent et Laurent Elie, qui bonjour. sont tous les deux euh, enseignants euh, d'éducation physique au, euh, au campus et qui s'occupe de mener à bien cette, cette section sport, études et métiers. Nous avons une première question de Damien à Ponteia. Donc j'ai vu que vous aviez justement cette section sport, études et métiers. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est Alors bonjour Damien. Oui, alors le sport et métier va te permettre tout au long de la semaine, avec nous, de euh, réaliser un minima une heure d'activité en plus dans la journée. Donc le lundi, ça sera plutôt basé sur la récupération par rapport à tes matchs euh, ou tes activités de la semaine. Le mardi, ça sera plutôt basé sur euh, la technique et la préparation individuelle à ton activité. Et le jeudi, tu auras le, une, le même travail mais à base de musculation. Donc l'objectif, même si tu n'es pas licencié en club, c'est de varier les différentes approches pour que tu arrives à mieux gérer ta vie physique future. Une question d'un employeur, donc Jean qui est boulanger à Perpignan. Donc je souhaite prendre un jeune en apprentissage mais qui est très impliqué dans, dans son club de rugby. Est-ce possible de cumuler les deux Et le, les matchs et l'apprentissage au centre de formation Alors bonjour Jean, oui en effet, justement cette, cette section que nous, que nous avons réfléchie avec l'ANSA, l'ANSA qui est l'Association nationale du développement du sport de l'apprentissage, va permettre à, à ces jeunes euh, qui, malheureusement, quand ils démarrent un, un, un apprentissage, arrêtent euh, leur vie associative sportive, euh, parce qu'ils ben, pris par le temps du travail. Donc aujourd'hui, on s'est rendu compte que 70% des jeunes, justement, arrêtaient euh, d'être licenciés dans un club sportif, euh, parce qu'ils entamaient une carrière professionnelle dans un métier ou un autre. Donc notre idée à travers cette, cette, ce dispositif-là, c'est justement de pouvoir mener à bien les deux, euh, les deux avenirs, et professionnels et pourquoi pas sportifs, et surtout euh, de rendre euh, physiquement prêt un jeune, autant pour son sport que pour son entreprise. Donc justement, nous avons également une question d'un président de club de judo qui est intéressé par, par cette section, car il est a un jeune qui rentre en boucherie donc au CFA en, en, en septembre, à Rivezalte, en apprentissage, et qui risque d'arrêter. Donc il s'inquiète beaucoup de, de perdre ce jeune. Donc euh, bonjour, euh, monsieur le président. Euh, donc ce, ce dispositif de sport, euh, études et métiers, en fait... Euh, va permettre à ce jeune de poursuivre son, son parcours sportif euh, avec le, le, son parcours professionnel. C'est-à-dire qu'il va y avoir un suivi supplémentaire par rapport aux jeunes, ce qui va lui permettre d'être plus performant en club et euh, également en, en entreprise. Euh, souvent, on s'aperçoit, comme le disait Laurent, que les jeunes, euh, dus aux horaires contraignants des entreprises, arrêtent le sport. Ce dispositif va permettre euh, d'aider euh, ces jeunes à pouvoir continuer euh, leur pratique euh, sportive. Voilà, donc euh, nous sommes à votre service. Euh, vont s'afficher euh, tout au long de la vidéo euh, le contact euh, que vous pourrez euh, avoir, pour, pour, enfin, le contact que vous aurez euh, pré nécessaire pour nous... Pour nous euh, pour, pour entamer cette, cette formation. Pardon. Euh, donc on vous remercie de nous avoir suivis, et on vous donne rendez-vous quand vous voulez euh, pour avoir plusieurs enseignements. Merci à tous, n'hésitez pas à nous poser des questions, et vous retrouverez tous les contacts sous la vidéo, n'hésitez pas à partager.